Je suis Corentin Charbonnier, je suis docteur en Anthropologie, euh, voilà, je travaille dans l'associatif aussi dans la musique métal. Tu as sorti un bouquin Tout à fait, bah, du coup j'ai édité mon doctorat d'anthropologie que j'avais fini en 2015, j'ai sorti le bouquin pour le 1er décembre 2016, ça s'appelle le Hellfest, un pèlerinage pour le Metalhead. Alors ton avis est ce que l'histoire c'est un thème qui est beaucoup représenté dans le métal hein Le Metal c'est euh, très fortement, enfin l'histoire dans la musique métal est fortement abordée euh, en tant que source d'inspiration, on le retrouve aussi bien dans le Death Metal, dans le black metal, on va le retrouver aussi dans des groupes de heavy, on va le retrouver dans le Pagan. Euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'on va dire qu'il y a pratiquement des, des histoires, enfin des périodes de l'histoire qui sont plus spécifiques à certains mouvements du métal. Comme lesquelles ah, Je dirais que dans les périodes qui sont associées bah, toutes les, euh, les, les cultures, on va dire, ancestrales, que ce soit celte, euh, que ce soit euh, nordique, etc., qui vont être pris beaucoup dans le Pagan, qui est leur principale source d'inspiration. D'ailleurs, je dirais que c'est à plus de 90% ça, hein, quand on regarde les albums. Euh, dans le black metal, euh, ils aiment bien jouer avec la norme, donc forcément, tu veux jouer avec la norme, tu te prends le dernier siècle, euh, surtout les grandes guerres et euh, les massacres. Euh, je presque pas qu'on veut dire, de parler un peu de euh, la seconde guerre mondiale, qui a été quand même très fortement citée par pas mal de groupes, je pense à Marduk qu'on va voir tout à l'heure avec Panzer Division, euh, puis bah, tout simplement les pertes historiques avec euh, le Whiteside Chopper qui a rapporté les anciennes insignes nazies avec toute l'historicité qu'on connaît, qui a aucun rapport avec le nazisme mais qui a été réimporté, et qu'on va retrouver avec des, des gars comme Lémine de Motorhead, qui étaient très fans. Oui, c'est hyper intéressant, parce qu'il s'appuie sur pas mal de choses. pour' exemple, c'est aussi, qui fait un truc un peu à part, qui sera réinspire de la culture israélienne. On se rend compte, là, aujourd'hui, dans les nouvelles scènes qui arrivent, Maroc, Tunisie, Algérie, entre autres, et qui commencent à des scènes émergentes hyper intéressantes, que c'est la culture locale qui a réimporté à travers la musique motale, donc on est vraiment sur un aspect historique assez important. Et pourquoi, à ton avis, c'est un thème qui est autant représenté? Bah, parce qu'à un moment, bah, je pense qu'on a besoin d'utiliser l'histoire comme source d'inspiration, parce qu'une fois qu'on a fini avec les licornes et euh, le tolkienisme et euh, tous ces trucs-là, on a besoin de s'appuyer sur les FRL, et c'est vrai que quand tu regardes le death metal qui est né avec, euh, à parler les thématiques comme la guerre, la mort, la violence, bon effectivement, dans l'histoire, t'as déjà assez d'exemples, t'as pas besoin de beaucoup d'imagination de, pour créer un truc encore pire. C'est déjà bien débrouillé, je, je pense à Cannibal Corpse, euh, leurs pochettes, ils n'ont pas besoin de s'inspirer que de films d'horreur. Hein. Tu peux regarder dans les divers. Euh, là Hier soir, on était en train de discuter du Darwin Awards et de voir comment qu les Darwin Awards inspirent la culture métal. Euh, ça se retrouve. Et puis, bah, tout simplement parce que c'est vrai qu'on a des périodes historiques. Je pense à la Flèche God Apocalypse qui sont dans la composition vraiment avec euh, un lien qui est très fort qu'on retrouve dans, euh, dans les musiciens classiques. Qui, ils sont, enfin, les musiciens métal sont inspirés par la musique classique et sont souvent des anciens de musiciens classiques. Donc de ce là tu as des périodes historiques qui les éclatent. Euh, je pense qu'on a entre autres en Pologne où ils utilisent vachement Chopin, c'est un peu le personnage local en musique classique, ou en Italie les Flash God Apocalypse qui vont utiliser toute l'époque de la Renaissance, aussi bien dans la musique que dans leurs clips. c'est une vraie source d'inspiration qui peut être utile. Là je, je discutais avec un groupe local qui s'appelle F-17, qui utilise la première guerre mondiale comme source d'inspiration sur le fait d'un instituteur qui a vécu la première guerre mondiale et qui raconte un peu son histoire. Oui effectivement, c'est une. Quelle que soit ta thématique, que tu sois un peu dans l'horreur, le morbide, etc., de t -t en, tu retrouves tellement de choses dans l'histoire que tu t'as plus besoin d'inventer tellement euh, pire, on va dire. Et euh, tu penses que le, le fan de metal euh, ouais. est en général assez, euh, assez curieux, assez fan d'histoire ah, C'est une bonne question, je ne sais pas si tous les fans de métal le sont, en tout cas ce qui est clair c'est que dans les niches musicales les mecs sont passionnés d'histoire, les, les musiciens le sont, donc ils le transmettent au public, donc il y a une part du public forcément qui va s'y intéresser. Euh, j'ai un peu peur parce que tu sais bien, euh, enfin je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais je suis prof à côté. Quand je vois le capital euh, culturel de certains étudiants, t'as de quoi t'inquiéter. Oui, je pense que c'est quand même des gens qui ont plus de notions. Euh, là, euh, je suis arrivé à Clisson avant-hier, on faisait une dédicace pour le bouquin. Euh, je suis tombé sur un mec qui m'a fait de l'histoire, des, des rois de Clisson, euh, des premiers, de la première femme pirate euh, qui était mariée à un personnage de Clisson, donc je trouve ça assez génial. Que les mecs dans le local qui avaient... franchement franchement 4 grammes, je m'attendais pas à ce qu'ils me parlent de l'histoire de, de la ville et euh, c'est assez intéressant. Je me dis on va avoir des groupes bientôt qui vont s'inspirer de ce qu'on peut trouver ailleurs, peut-être même de ce qu'on va pouvoir trouver euh, dans les cultures vraiment locales. Quoi. Donc ouais, ça, ça continue, Radium Valley qui utilise encore les, les essais nucléaires comme sans d'inspiration. enfin voilà, est, on est toujours basé sur un fait historique. Même dans les films d'horreur, on sait très bien que les mecs ne cherchent pas forcément très loin et vont se baser sur l'histoire. Donc ouais, les fans de métal, ils doivent avoir un minimum de culture. J'espère. En fait on a l'impression que sur la scène métal c'est principalement les cultures euh, occidentales, nordiques euh, qui sont mises en avant. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait que le, le métal s'ouvre de plus en plus vers d'autres euh, continents, euh, que ça va jouer justement à ce brassage un petit peu culturel et qu'on va avoir plus de, de sons euh, qui parlent de leurs ancêtres tu vois Je pense qu'effectivement dans le métal on va avoir de plus en plus de, de, de gens qui vont parler de cultures spécifiques liées à leurs ancêtres. Euh, là, on a un groupe, euh, de, je crois, avec une chanteuse qui doit reprendre pas mal d'influences sud-africaines. Euh, on a plein de groupes qui arrivent des de pays émergents, vu qu'on sait que dès que les pays sont émergents, on a de plus en plus de groupes de métal. Euh, tu encore des groupes hyper pointus en culture bretonne, je pense à Belenos, pour lequel j'ai enregistré l'année dernière, et c'est hyper pointu. Loïc, c'est une encyclopédie de la Bretagne, le gars, donc c'est passionnant. Euh, après, on connaît moins la culture asiatique, mais ça importe de plus en plus. On a eu au vacances l'expérience avec les groupes euh, sud-coréens les groupes thaïlandais qui arrivent, et, et qui nous amènent des trucs qu'on ne pensait pas pouvoir exister. Et puis alors là, du coup, ça te bousille toute ta compréhension, toi européenne, de la musique métal, euh, basée sur binaire et ternaire, et là ça t'importe d'autres tonalités, d'autres écarts de ton aussi, puisque là ils utilisent carrément des euh, quatre ou 5 écarts de ton sur leurs instruments traditionnels. Donc ouais, il y, y a encore moyen qu'on s'amuse, qu'il y ait une mixité qui se développe. L'Islande qui nous envoie quand même des trucs improbables en musique métal. Ouais, ça arrive. Les Brésiliens qui ont une culture à imposer, je pense au euh, deux qui sont venus jouer là en tournée européenne, qui, qui prennent la culture hindoue et la culture brésilienne comme source d'inspiration. Oui, ça va. On est parti pour avoir encore des belles marges euh, euh, d'évolution, ce qu'on appelait en sociaux la culturation, qui est de plus en plus forte dans la musique métal. Euh, on nous aurait dit il y a 20 ans que le pagan, ça allait être un style, tout le monde aurait rigolé. Et il y a 15 ans, c'est pris une claque, ça commence à apparaître. Il y a 10 ans, il y a une montée. Euh, le chant lyrique dans le métal, bon, euh, bon c'est la fin. La musique s'info, on sait que ça marche de moins en moins, mais on a quand même eu cette apparition de musique classique issue euh, de femmes qui avaient des, des compétences euh, de voix assez... des tacitures de voix assez impressionnantes. Ouais, je pense qu'on est parti pour que ça continue et d'avoir des trucs complètement improbables euh, qui arrivent. Euh, et on le voit sur la scène, en Ardor, euh, qui font du euh, post-black metal à base de l'histoire des anciens colons euh, qui ont euh, foutu dans les cales de bateau pour aller émigrer aux états unis Donc, ouais, on a encore du boulot. Euh. Ça, ça va continuer je pense. Ça se manifeste à travers quoi finalement dans l'imaginaire métal Il y a le style, la, les paroles, les costumes, la musique, les instruments. Je pense que c'est dans les instruments aujourd'hui qu'on a la plus grosse part d'histoire qui se reflète. Après oui, effectivement, on l'a dans les pochettes de CD, dans tout ce qui est cover, dans l'accoutrement vestimentaire, même si on sait très bien qu'accoutrement vestimentaire maintenant.. C'est plus que c'était à 30 ans, tout le monde peut aller s'acheter une corne sur le Hellfest et se la mettre, se faire graver son nom, euh, ou se pointer avec une corne géante pour faire attraction publique. Euh, bah effectivement, ouais, je pense qu'on va être de plus en plus dans la façon de composer, euh, sur le fait de devenir pointu en histoire, c'est-à-dire qu'on va pas juste se faire un run to the list d'Iron Maiden et prendre trois icônes de la guerre de Sécession sur certains albums, on va aller chercher un peu les trucs. Euh, en Égypte, il y a une évolution aussi sur toute la culture des... Euh, bah, des pyramides, alors un truc euh, improbable, alors je ne suis pas aussi pointu que tout en histoire mais du coup ça nous amène encore des nouvelles marges. Euh, J'ai une directrice de thèse qui est allée travailler en Mongolie, qui va trouver des groupes mongols qui font du métal, c'est absolument euh, énorme. Et, et c'est vraiment dans la composition, la façon et sur la culture eux aussi qu'ils apportent dans la musique métal. Euh, on n'est pas sur le wall of death euh, basique, on n'est pas sur les pratiques de danse. En même temps, ils aiment bien en avoir parce que ça les change eux, ils n'en ont pas dans leur pays. Le contact physique n'est pas toléré de la même façon. Sur l'image de la femme dans la musique métal, moi je trouve qu'il y a un gros truc à jouer. Euh, Orphan Edland qui est venu avec des danseuses orientales, qui ramène un truc qui est euh, danseuse orientale. On n'est pas sur euh, un spectacle, on fait venir des euh, stripteaseuses sur la scène. C'est vraiment lié lien avec la culture ambiance. Ouais, il y a encore... On a passé des, pas mal de pas en 10 ans et la question c'est vers quoi on va aller dans les 10 prochaines années. Mais aussi bien sur l'aspect culturel que dans le hardcore où tu te demandes on, maintenant qu'on a des much-pit, ça va être quoi la prochaine étape quoi. En plus violent, ça va être compliqué quand même. <rire> tu pensais au groupe, groupe mongol à Nine Treasure ouais. ouais. Ouais, qui était passé, qui était allé est allé jusqu'au vacan. C'est. Tu te dis, c'est un peu un ovni. Et des fois, tu chopes des ovnis qui se battent comme ça. en Ardor, qui vient d'être endorsé par Chou en France, qui est quand même une grosse boîte. Là, on en parlait avec le patron il y a, il y a une heure. Euh, en plus, c'est des groupes qui séduisent. Hein, parce que du coup, c'est une petite bouffée d'air frais dans la musique métal. Parce que c'est vrai que bon, quand t'es passionné de death metal, tu vas voir tous les vieux groupes. Hein. Tu vas te faire tes Decide, tes Cannibal Corpse, tes Suffocation. Mais bon, c'est classique quoi. Après, euh, si t'es fan de Death tu te fais tout la baie de Gothenburg en Suède, euh, c'est pareil, t'as de quoi te fournir en scott pendant 10 ans. Et là tu te dis, bon, c'est cool, mais qu'est-ce qui va vraiment. Euh, de quoi tu vas vraiment te rappeler comme mise en scène, comme, euh, comme parole sur scène, comme euh, façon de composer, comme tonalités qui sont utilisées, histoire de, de varier. Et c'est vrai que ça séduit à la fois les médias, les nouveaux groupes. Je pense à Zilan Ardor parce qu'on a vu au Metal Culture aguerrer un truc improbable histoire d'en amener encore un peu plus et encore plus la culture bah, de, de l'esclavage. Les mecs, le tour manager, il a jo, il joliment pris un fer rouge et il a ferré une gonzesse sur le parking. Quoi. On est pour, on l'est pas, euh, j'avoue que ça, quand tu vois ça tu dis ah ouais quand même, on va jusque là aujourd'hui. Ça pose aussi des questions des limites dans la musique métal, jusqu'où on va aller. Quoi. On a les belles on est habitué à ce qu'il y ait des pieds de boucherie qui se battent partout. Bon là tu dis on, on est sur l'esclavage, on fait une nana quoi. Ouais, why not ça va un peu loin pour moi, mais bon, bah, si la personne est concernante et qu'ils sont tous d'accord... Bon. Et voilà, c'est encore d'autres très culturels. Je conseille quand même pas à ce que tout le monde ou tous tes auditeurs regardent et se fassent percer rouge sur un concert, ni se faire tatouer le logo de la fesse comme on le fait chez nous, parce que ça devient un peu commun, mais pourquoi pas quoi euh, Est-ce que tu penses que l'histoire le... que dans le métal peut servir des idéologies <rire> Malheureusement oui euh, dans le bon... Alors l'histoire dans le métal, ça peut malheureusement servir quelques idéologies, oui. On a vu quelques groupes un peu nauséabonds qui ne jouent pas au Hellfest, parce que le Hellfest est une éthique, mais qui jouent encore dans les petites salles en France. Où on utilise l'histoire pour faire l'apologie du Troisième Reich. Ou pardon, le 5 Cinquième pour certains, mais euh... <rire> ils n'ont pas vu au SS117, ils ne peuvent pas comprendre. Euh, ouais, non, malheureusement, on a quelques groupes qui, sont, qui, sont, qui ont passé les barrières de l'extrémisme... Euh, rad... enfin, c'est vraiment du radical. Je te dirais même que l'histoire... Euh... Alors on l'a moins en France, mais tu le retrouves, on en parlait avec Bettering the Martyrs, euh... Quand ils sont allés jouer aux états unis euh, bah, du coup, la religion historique bah, te sert aujourd'hui pour euh, faire un peu l'apologie de Dieu dans la musique métal. Viens signer chez moi. Alors forcément, c'est un peu plus bizarre que ceux qui font l'église satanique d'Antoine Laveille, où on l'habitue depuis 30 ans qu'il y ait 2-3 escogriffes, enfin pardon, une centaine de sataniques en France, une centaine surtout, qui sont pas forcément d'ailleurs chez nous, bah, qui font l'apologie un peu de l'église satanique. On, historiquement, c'est un peu plus récent, mais c'est vrai que l'apologie du christianisme dans la musique métal, ça existe. L'apologie du troisième Reich, ça existe. Après, je suis certain que euh, des groupes complètement psychédéliques, euh, je, je suis désolé, je prends psychédéliques parce qu'ils sont, qu sont à fond dans le paganisme, je pense à Wardruna, qui les mecs te expliquent, qui, qui créent leurs instruments, qu'on invoque les esprits des bêtes euh, comme on le faisait en 1200, bah, je trouve ça absolument génial. Puis c'est quand même plus rock roll que ceux qui font l'apologie, enfin qui font le côté nos abonds du métal qu'on n'aime pas trop voir, euh, nos cousins attardés qu'on espère ne pas voir, qu'on ne voit pas où elle fait mais qu'on espère ne pas croiser ailleurs d'ailleurs, mais... Ça dépend des salles dans lesquelles vous allez. Je euh, pense que les gens sont. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment apprendre quelque chose euh, à travers les, les groupes qui sortent de l'histoire euh, dans, dans leur métal Est-ce que les, les gens peuvent vraiment apprendre des choses Ouais, moi je reste persuadé que tes mecs dans le métal, t'en as quand t'es fan d'un groupe, tu vas te questionner un peu sur d'où il ils viennent, ce qu'ils font, etc. Je crois que déjà on a la base, quand on est fan d'un groupe, c'est ils viennent d'où Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi Ouais ouais, y a pas de soucis des français c'est normal <rire> ouais je pense qu'on peut vraiment apprendre de l'histoire parce que l'un des premiers points que fait un festivalier quand enfin ou un metalhead quand il est vraiment passionné c'est qu'il va se renseigner sur un groupe donc c'est quoi le nom du groupe c'est quoi qu'est ce qu'il a fait comme discographie d'où est ce qu'il vient c'est quoi ses inspirations et pourquoi il fait ça euh, T'as des groupes, ils écrivent ou ils parlent dans des langues qui sont incompréhensibles en français. Je pense à seul staphir. Et les mecs, ils sont quand même allés se taper les traductions. Quoi. Donc ça veut dire qu'on va chercher, donc si tu traduis les, les paroles, t'es quand même qu capable d'apprendre un petit peu, de te renseigner, de, de te cultiver entre guillemets sur un groupe de musique. Genre. Et en même temps, on sait très bien, que, dans, alors là je suis désolé, c'est le côté socio-anthropo, mais on sait très bien que quand t'apprends en musique, t'apprends mieux que si t'apprends bêtement ton cours. Donc je me dis, si les mecs sont passionnés de musique et qu'ils arrivent à apprendre un peu d'histoire en musique, ils doivent s'éclater Ça nous changera d'avoir les, les trois tarés qui nous répètent les visiteurs tous les ans au Hellfest, où là d'un point de vue historique, on est un peu léger, mais c'est toujours très rock'n'roll de, de voir un peu ce qui se passe. Effectivement, il ouais, y, y a moyen d'apprendre après jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel moment, ça dépend aussi de la dévotion que va avoir le fan envers son artiste et du lien qu'il va avoir avec son artiste. Je suis toujours ultra passionné de voir que des fois tu tombes sur des culteux, des passionnés du L. mais les mecs ils vont consommer tout ce qu'est Hellfest, pas que la thèse, tout ce qu'est Hellfest, et ils vont apprendre ce qui s'est passé, d'où ça vient, pourquoi, comment. C'est con, c'est pas non plus l'histoire un grand H, mais c'est les 15 dernières années de l'histoire du métal, et le Hellfest est 2002, enfin avec le début Fury, 2002, 2003, 2004, 2005, les mecs ils savent d'où ça vient. Donc je me dis bah effectivement, ouais, il y a... On entend même des mecs qui sont capables de te citer l'affiche entière de 2007-2008. Moi je suis passionné, je sais pas quand tu retiens 4 ans sur une affiche. Il y en a qui vont aller chercher plus loin dans une niche, et ils vont vraiment explorer le truc jusqu'au bout. Et après, c'est encore la question qu'on va avoir, vu que je parlais de religiosité, de pèlerinage, jusqu'à quel moment t'es fan, tu pèlerines, donc tu t'intéresses à ton truc, à quel moment tu deviens un peu euh, fanatique de ton édition, au point d'arracher le moindre truc qui a un petit H quoi. Mais là ça veut plus rien dire que le, le, la musique metal au même titre hein, qu'un bon film euh, hollywoodien ou, euh, ou qu'une bonne BD ou un truc comme ça, ça ça, ça peut déformer du coup l'histoire mais ouais. ça peut donner envie. Ça peut la déformer malheureusement. Parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de groupes qui vont euh, prendre une source d'inspiration, ils vont te faire un truc, ça va devenir un carnage d'un point de vue historique. D'ailleurs c'est un peu. ça pose des questions avec certains groupes qu'on a interviewés pour la radio Front of Thanatos on se demandait mais les mecs, en fait, ils ont pris un truc, c'est juste leur sujet pour vendre des CD, L'histoire, c'est un support, ou alors t'as ceux qui vont vraiment être à fond dedans. Et là, on va vraiment avoir envie de se donner. Et, et je pense que dans le métaleux, quand tu vois combien t'es capable de donner autour de ton groupe, entre le t-shirt, une place de concert, une place au festival, t'es capable de donner beaucoup quand tu t'intéresses à cette musique. Là, on a un moyen, un levier d'apprentissage aussi. Tu penses quoi de ça m'étonne hein Je suis pas fan, et j'ai jamais trop écouté. Alors là, je te, tu vois, je suis... Non, euh, euh, ouais, non, je suis pas un gros fan, je suis jamais hyper intéressé par ce qu'ils font. C'est pas ma cam, après sur scène, c'est uniquement ça marche. Euh, moi, je veux plutôt être sur les petites scènes un peu occultes, euh, barrées, j'aimerais bien savoir combien il y en a, si tu veux. J'aimerais ai, faire un questionnaire avec des black-eux qui répondent. Donc là, tu as un premier billet, sur black métalleux. Je serais super intéressé de savoir combien se disent euh, « fans de Satan portent un pentacle et s'éclatent » et ont vraiment lu la Bible satanique d'Antoine la veille, ont lu un peu d'Alistor Crowley, ont lu le gros et le Petit Albert, par exemple, pour savoir un peu ce qu'ils ont en culture satanique. Je parle pas d'être pratiquant, mais juste d'avoir une culture là-dessus, Parce que j'ai l'impression que cracher sur la Bible, et mes trois quarts n'ont jamais lu la Bible, alors que ça fait partie de notre histoire collective. On n'a pas le choix que d'y passer. Et, et c'est quand même un super truc, on aime bien cracher dessus, mais alors pourquoi Est-ce que tu es juste fan de Bémoth et que tu te marres parce que tu dis merde à un catho, ou est-ce que es, tu vas suivre derrière un peu ce qui se fait dans la religion, et tu comprends mieux pourquoi Nergal il a dit merde à partir du de milieu des années 90 à la religion chrétienne et euh, des groupes comme euh, Corax, un quoi Un peu. Et je trouve qu'eux développent un registre assez intéressant. Après, euh, je, je connais peu leur public. Et là, ça me questionne. Euh, alors que tu me disais le public d'Eluva ici, tu vois qu'il y a une tête montante, même sur les apastanés. de tir par exemple. Et là, tu as un public ultra fidèle. Et les mecs sont vraiment passionnés. J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Alors, je dirais pas que toute la foule vient, parce qu'ici, as quand même eu un groupe, qui dé... enfin, un groupe à découvrir, les gens paieraient peut-être pas. On a bien 30 à mon avis qui s'intéresse à ce qui se passe derrière un peu plus loin que juste écouter la musique sans la comprendre. Après à long terme, euh, qu'est-ce que ça va devenir parce qu'on sait très bien que les phénomènes musicaux, il y a un phénomène de mode, le pagan ça a émergé, ça a pété dans tous les sens, aujourd'hui ça se résorbe tout doucement. Après euh, sur les cultures scandinaves, on a quand même des mecs qui sont assez pointus, on en trouve comme euh, OK, OK. Ouais. Faut couper Faut faire des coupes Est-ce que ça va pour l'instant déjà Ouais, oh ouais, nickel un truc... Je vais un mot euh... On est bien au Hellfest. Euh... Non, lieu d'apprentissage, tu en parlais, ça peut peut-être plus te servir d'un point de vue historique. Je pense que le Hellfest est un lieu d'ancrage historique. Euh, C'est un passage que je développais plus sur la thèse, mais on a un rapport, au, a un rapport à la mort qui est hyper important ici, qu'on va retrouver dans très peu de lieux. Euh, on en parlait il y, a deux, il y a un mois sur un colloque en Italie avec le patron du, enfin, la responsable du, Siena, du, non, pardon, du New Orleans Jazz Festival, et qui est un peu pareil, où ils vont exposer devant leur festival des rapports aux personnages morts hyper importants de leur culture. Alors là pour l'instant je ne suis pas encore allé faire le tour, je ne les ai pas vus, mais depuis quelques années on avait des croix dans l'espace presse à euh, tous les artistes du parru, rue Patrick Leroy, euh, Patrick Croix, pardon, euh, la statue de l'Emi, on a un rapport à la mort qui est important et je pense qu'au niveau transmission historique on a un vrai jeu aussi là-dessus pour les nouvelles générations qui malheureusement ne verront plus jamais Motorhead, euh, qui n'ont jamais connu un député habillé tout en rouge qui, la, qui prenait la défense de nos amis métalleux et qui allait parler de gauss à Sisteria. Et c'est vrai que c'est un lieu de passage aussi, euh, et un lieu de transmission de culture ce genre d'événement où tu vas brasser des mecs qui ont 70 ans qui sont dans le métal depuis 40 ans et des jeunes qui ont 20 ans qui vont apprendre, qui vont découvrir et sur une identité métal. Et c'est vrai qu'on bah, si a quand même des piliers d'événements. Euh, quand tu regardes les murs qui sont décorés hein, encore avec des trucs de Lémi, euh, tu vois encore des Patrick... Euh, tu... Ouais, on est obligé de passer par là. Là on parlait tout à l'heure, on a fait des interviews, on parlait de Mie Bleu qui, qui travaillait dans le sud de la France, qui était un vrai icône du développement de la scène métal dans le sud. Et c'est ces événements qui font, euh, qui font partie de la scène et qui font partie de la transmission aujourd'hui euh, bah, culturelle dans le métal en espérant que ça se poursuive. il y a une, une vraie volonté aussi d'entretenir de, sa propre histoire et de savoir euh, d'où vient aussi le euh, métal Alors c'est peut-être parce que je suis à fond dedans et que j'ai l'impression qu'on est l'une des seules musiques où on a cet impact dans notre culture commune, où euh, t'as intérêt à connaître Black Sabbath et à savoir ce que c'était qu'Iron Man, que si t'as jamais écouté Pantera es quand même vraiment un loser. Parce que Metallica fallait savoir un peu ce que c'était avant qu'ils fassent l'Aude, et voir limite avant le Black Album, et on a vraiment des, des passages d'histoire un peu communs, et en plus on a, on a tous au moins un de ces albums-là euh, mythiques, qui font partie de notre histoire et sur lesquels on va communiquer. Donc je pense qu'effectivement c'est est assez particulier, on est, sur une, on est quand même sur une musique à 50 ans, pour une musique neuve dite actuelle, musique moderne, 50 ans on est les seuls à rester à avoir des goûts, enfin à dire 64 000, 60 000 personnes au même endroit, il n'y a pas d'autres styles musicaux en France qui le font, et en international, euh, à part euh, un festoche électro à travers la planète, euh, un festival un peu... Euh, les festivals de reggae, ils se cassent quand même grave la gueule, hein, faut pas se leurrer. Même les, les trucs de rock. Euh, le vrai fan de rock qui a connu Led Zepp ou qui a grandi avec Led Zepp, il va pas aller à rock en scène. Hein, c et nous, on arrive à brasser les fans de Scorpion de Deep Purple, qui soit dit en passant, c'est quand même pas... Euh, les fans de Linkin Park avec les fans de Deep Purple. Ouais, Je pense que n'importe quel métalleux c'est que c'est un peu à part ça. Euh, et au milieu, t'as quand même des fans de Black Metal qui vont aller voir Behemoth, qui vont aller voir Marduk, les fans d'Odes qui vont se défoncer sur la scène, qui sont allés voir Avatar pour les death Melo et on a tous les amis coreux à la Warzone qui sont en train de se coller une race, euh, et se coller des pains dans la gueule, plus les fans de Stoner, et on n'a pas ça ailleurs. c'est vrai que c'est... Euh, même le Vaken, j'adore le Vaken, mais le Vaken c'est quand même vachement plus heavy. On... Ici on a vraiment tout. Et en plus on n'aime pas les styles musicaux des autres, mais on se marre bien avec eux quand même. Et on peut même dire, ouais, oh, c'est de la merde, ou ça c'est génial, ça crée du lien. Donc, d'un point de vue histoire commune, et on va quand même se rappeler qu'il y a eu ça à telle année, qu'en 2008 on a parlé de libérer l'apéro qui est maintenant devenu un peu trop mythique. Euh, voilà, c'est vrai que ces lieux de rassemblement aussi forts qui sont devenus identitaires et. Euh bah non, ok. au-delà du pèlerinage, mais qui sont devenus vraiment le pilier où les mecs reviennent chaque année, bah, tu partages l'histoire. Quand Mitch Lucker est décédé, putain, on était tous blasés sur le, dans Suicide Silence, et quand on a écouté l'album l'année dernière, on a tous pleuré quand on a écouté le nouvel album. Et c'est l'endroit où tu vas en échanger, tu vas en parler, Tu en parles au manager qui sait plus où se foutre parce qu'il sait très bien que son groupe s'est devenu pourri. Euh, tu parles aussi des groupes qui émergent avec des anciens comme Z Family, qui sort de Z, qui avait été médiatisé par Dagobah, aujourd'hui qui a un album qui déboîte. C'est un lieu de, vraiment de partage et de transmission, après c'est euh, aussi cette particularité, on n'est pas là sur le LFS que pour l'affiche, alors qu'ailleurs euh, bon, euh, t'as d'autres festivals métal où tu viens que parce que l'affiche est super et tu viens euh, engraisser des actionnaires et pas euh, des mecs du milieu où tout le monde sait aujourd'hui ici que Ben Barbo c'est un coreux et que Johan pareil c'est un fan de métal, qu'Alex Rebecca c'est un fan de métal, que même les mecs qui te font les interviews à côté, bah Replica c'est quand même des mecs qui, en métal mais ils t'envoient des pâtés partout. Ouais, c'est le lieu où tous les gros viennent aussi, les petits, et on reconnaît les, la valeur de chacun. À voir. Ok, ok. On porte retrouver ton bouquin où Alors, mon bouquin pendant le Hellfest, mais ce sera trop tard pour les gens qui regardent, mais c'est toujours fun. On est avec la marque Crève qui fait des super t-shirts très sympas. D'ailleurs, une nouvelle Marilyn avec la tête coupée, c'est très drôle. Donc, une marque de hardcore faite par un auto-entrepreneur de Laval. Donc, on s'est dit, bah, on va bosser ensemble, on va s'entraider. Et puis, franchement, je trouve que ce qu'il fait est génial. Et puis bah, sinon on le retrouve dans toutes les bonnes librairies et maintenant même dans les grandes librairies et grandes distributions après le Hellfest et puis euh, on essaye, on croise les doigts que ça parte, que ça se vende et, puis, euh, et que ça démocratise aussi un peu la culture métal et le Hellfest à des gens qui ne connaissent pas forcément. Parce que pour l'instant on a bien vendu à Oumétaleux, ça, le Métaleux, le public fidèle, le collectionneur, euh, merci à eux, ça n'y a rien à dire maintenant, la question c'est est-ce que les gens du grand public vont lire un peu sur le métal et, et voir qu'on n'est pas tous des débiles. Euh, et méchant, méchant, méchant, satanique.